Il parle à l'homme de trois manières. Derrière un voile, il lui envoie un messager ou bien par révélation. Ça, c'est le courant. Tu peux pas trouver ça dans la Bible. C'est ce courant. Il dit, c'est l'esprit fidèle qui est descendu avec ceci, le Coran. Le même Allah qui dit, c'est la parole d'un homme messager qui est là, il dit, c'est l'esprit fidèle qui est descendu avec ceci. Oh, shalom, mes frères. Nous continuons avec euh, non, la, sé la série qu'on a entamée pour des mais les gens, les menteurs qui sont en train de propager des fausses doctrines euh, de l'islam. Nous sommes là pour arrêter les mensonges et tout celui qui veut débattre avec nous, notre numéro est là au bas de l'écran. Tous ceux qui veulent débattre avec nous peuvent nous contacter. On a, on a toujours envoyé nos messages pour que les gens puissent venir nous affronter dans les débats. Maintenant, s'ils si sont là, ils peuvent nous rejoindre. Pour qu'on puisse débattre sur la parole de Dieu. C'est ce que nous, nous allons faire et nous allons continuer avec ce qu'on a appelé la déislamisation. Ça, c'est un thème que j'ai trouvé ici, que les frères eux-mêmes, ils ont dit la déislamisation. Ils vont déislamiser. C'est ce que nous sommes en train de faire, déislamiser les gens. Suivez un peu ce, ce petit extrait de la déislamisation. Ossage et Ismail pour un débat. Vous vous souvenez sur notre page collective de Derguiné le frère Esaïe, ici présent, avait lancé un défi à Ossage Djané qu'il va déislamiser Ossage Djané. C'est comme ça qu'il a dit. Comment Il va prouver. Et Ismail pour un débat. Vous vous souvenez, sur notre page collective de Derguiné, le frère Esaïe, ici présent, avait lancé un défi à Oussar Jané qu'il va dé-islamiser Oussar c'est comme ça il a dit. Défi à qu'il va dé-islamiser c'est comme ça il a dit. Comment Il va prouver que son livre est plus authentique. son livre... Ok, c'est ce que nous allons poursuivre pour dé-islamiser. Puisque nous sommes là pour lutter contre les fausses doctrines, hein. Tous les gens qui sont en train de dire des mensonges, tout ça, nous allons démontrer à la lumière des Écritures que le mensonge il n'y a pas moyen de se cacher. Nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu. Tous ceux qui veulent nous débattre, notre numéro, elle est en train de défiler. C'est là en bas. Vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse faire organiser des débats. Alors, nous sommes en ligne. Vous nous appelez hein, tout de suite sur WhatsApp, appel ou bien appel normal, ça va passer. Si vous voulez nous appeler en différé, vous pouvez toujours nous appeler en différé. Nous sommes toujours à, à votre disponibilité. Nous allons vous proposer une vidéo. Alléluia. La vidéo là qui va passer. Euh, on va poursuivre un tout petit peu. Euh, vous allez poursuivre les, les mensonges que ces gens étaient en train de reprendre. Euh, mais entre-temps, qui a Oui, oui, oui. Là, ça y est, là, je vais te montrer. Maintenant, vous savez. Alors, je prends la, prêt, la parole. De Dieu est un mystère. Si vous comprenez ça. C'est un mystère. C'est-à-dire. Voilà, ça dit que ça s'explique, n'est-ce pas, par les révélations. C'est-à-dire. Si vous voyez ça. Ici, cette Bible que vous voyez là, mm -hmm. ça a été révélé, n'est-ce pas, à plusieurs personnes. Laquelle Bible Vous cette Bible que vous voyez. Petite Bible rouge. Oui, secondes. Oui. Voilà. Parce que lorsque. Le chrétien est en difficulté. Ah. Il peut demander à Dieu. Les, les... Oh, ok. Maintenant, nous, nous, ça, nous sommes en train de vous projeter la vidéo qu'ils ont tournée hier, hein, puisque nous sommes là pour frapper, administrer une frappe exemplaire. <coughs> Alléluia. Suivez la vidéo. Ok, d'accord. C'est bon Attends, lui, il okay. oh, oh, oh. va y d'abord. Ok. J'aime le à On Merci beaucoup, eh, tous ceux qui sont déjà connectés. C'est bon, bon, fini. Maintenant, nous continuons. Vous voyez. C'est ça qui est le problème. Frère, 4 frère, frère, frère, attends, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne respecte pas, faut pas, faut pas. Bon, ici, ils étaient en train de parler sur une histoire-là, où ils ont dit que Mohamed était mort, suite au défi qu'il s'était lancé lui-même, que si s'il qu si était menteur, s'il avait défié, euh, s'il avait forgé la parole de Dieu, Dieu allait couper son aorte. Maintenant, ce frère a expliqué que, attendez, je vais vous donner ce verset-là, le verset-là qu'ils étaient en train d'aller. Puis, il faut que nous soyons sur une même longueur d'onde hein, pour qu'on ne puisse pas dire des choses qui ne sont pas correctes. que... Peut-être honoré, fabriqué sur eux, vous allez voir de quoi est-ce qu'ils parlaient, ces gens. Suivez, vous allez suivre ça. Il parlait de ce verset. C'est dans dans Surat, c'était la Surat euh, Surat 69, hein. 69, au verset 46. On dit ceci. On peut commencer à, au verset précédent verset 46 45, surat 69, on peut remonter, surat 69, au verset 44. Il dit, s'il avait forgé, si Muhammad avait forgé quelques paroles et qu'il nous avait attribuées, si Muhammad avait forgé la parole de Dieu, il dit ceci, il dit ceci, nous lui aurons saisi de la main droite « De la main droite, et nous, lui aurons, nous lui aurons tranché la horte. Ça, c'est Dieu qui a dit. On allait le couper, lui couper la horte. Maintenant, ces gens étaient en train de discuter. « Oh non, ce n'était pas ça. » Or, c'est Mohammed lui-même qui a confirmé que cette prophétie-là s'était accomplie sur sa vie. C'est ce que nous allons voir si le verset s'était accompli sur la vie de Mohammed de Mahomet. Et maintenant, là nous avons un hadith qui est authentique. Le frère avait donné ça, j'ai fait la, la synthèse, ça c'est Saïb ou Ari. Saïb Ari, le hadith, euh, le, le hadith c'est la numéro, numéro 40, 28, on dit, a, apporté par Aïcha, uh, rapporté par Aïcha, on dit, le prophète dans sa maladie dans laquelle il est mort avait l'habitude de dire, Oh Aïcha. Aïcha, je ressens la douleur causée par la nourriture que j'ai mangée à Caïbar. Et à ce moment, j'ai l'impression que mon aorte est coupée de ce poison. Bon, ça c'est le hadith que le frère avait donné, que les, les, le, le, le, la horte de Muhammad était coupée par ce poison. Ça c'est Muhammad qui confirme lui-même dans le hadith ici. Si vous voulez, S'ils si veulent même discuter, il y a un autre hadis qui est là, c'est Ibu Ari. Un autre hadis est là. Euh, euh, attendez, on va vous montrer un autre hadis. Ça, c'est un autre hadis. Euh, ça, c'est Sounan Abidaoud, numéro 45-13. On dit ceci. Rapporté par Ibn Kab, Malik. Ibn Kab, c'était un juif. Hein? Il était aussi compagnon de Mohammed. Hein? C'est qui était le père d'Abu Oureira. C'est le père spirituel d'Abu Oureira, Ibn Kab. Ah. Puisqu'Abu Oureira, tous ces gens-là, c'était des esclaves. Au, au temps de Mohamed, il n'y avait aucun homme qui était non-arabe et qui était disciple de Mohamed. Mohamed n'avait aucun disciple qui était étranger. Tous étaient ses, ses, ses frères arabes, tous les arabes étaient les frères arabes. Il n'y avait aucun étranger parmi eux. S'il y avait un étranger, comme Bilal et les autres, c'était des esclaves. Même Salman al-Farisi, c'était un esclave. Si, allez lire. C'était des esclaves qu'on avait achetés et on ne les avait jamais affranchis. Même Abou Reira, Abou Reira, c'était aussi un esclave. C'est un juif. Il était disciple de ce monsieur ici. Mais ces gens ici, c'était des juifs. Ils étaient traités comme des esclaves. Il, il a rapporté sous l'autorité de son père où Moubashir a dit, au prophète, paix sur lui, pendant la maladie dont il est mort. Que pensez-vous de votre maladie messager? Dallah. Ça, c'est Mohamed qui parle. Je ne pense pas à la maladie de mon fils mouton Je pense comme mouton, dont il avait mangé avec vous à Kaïbar. Là, là c'est un homme dont le fils était aussi à Kaïbar. Je ne pense pas à la maladie de mon fils mouton Empoisonné dont elle avait mangé avec vous à Kaïbar. Maintenant Muhammad parle. Le Prophète Muhammad dit. Il dit ceci. Ça c'est Muhammad qui témoigne. Il dit, je ne pense pas à ma maladie sauf cela. Muhammad confirme. Il dit, c'est le moment où il a coupé mon aorte. C'est Muhammad qui confirme que mon aorte a été coupée en ce moment-là. Ça c'est Muhammad. Bon, les gens qui ont traduit ça, c'est qui Ce sont des Arabes. Le site internet que je montre, suna.com, c'est un site des Arabes, de l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas nous qui avions composé ça, ce sont les Arabes eux-mêmes. C'est Abu Daoud, Sunan Abu Daoud. C'est confirmé là. Et puis je vais vous donner même euh, qui a certifié ça. Vous allez voir le nom. Ça, c'est Hadith Es-Sahih. Enchaîne, chaîne, Al-Albani, voyez-vous, Al-Albani, al, Voyez -vous? al, -Albani. al -Albani a confirmé ça, le Saïd, Abidaoud, donc Muhammad a confirmé. Maintenant, les musulmans, bon, comme ils aiment toujours mentir, ces petits musulmans ici, ils sont venus, ils ont commencé à rejeter ça, ils ont commencé à poser des questions bêtes. Des questions quoi? Des questions bêtes. Suivez les questions bête qu'ils vont poser. Suivez la question. J'affuie. Non. Écoute, laisse-moi finir de parler aussi. Et pas que j'affuie. Il faut écouter. Et tu dis que le prophète est mort du poison. Sous l'effet les... Sous du poison. Il te pose suis... une seule question. Le poison que la dame a mis, c'est un diacre Quand tu vas répondre, tu vas voir la suite. Le poison qu'elle a mis, c'est un... un poison à long terme ou bien à court terme. C'est des choses simples. Je peux dire que... Est-ce que vous suivez la question il dit que le poison-là, c'était le poison à court terme ou bien à long terme. Bon, ça c'est une question bête. Il pose de la question, le poison-là, est-ce le poison à court terme ou bien à long terme? La, la question est bien résolue. Le hadith a dit ceci, Muhammad lui-même confirme que le poison m'a coupé la horte. Mohamed n'a pas ajouté, il ne faut pas ajouter. Il ne faut pas ajouter, le hadith est là, le hadith est clair. Muhammad lui-même, il dit que le poison a coupé mon aorte. Ça, c'est. Ça, c'est. Ça, ça, est, ça, est bon. ça, il enchaîne. Abidaoud. Muhammad lui-même, confirme. il confirme. C'est le moment où mon aorte a été coupée. Hein? Et le mouton était empoisonné. Hein? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Et puis, ça, ça c'est Aïcha, la fille là qui avait 6 ans, lors de son mariage à Muhammad. Il dit, j'ai l'impression que mon aorte est coupé de ce poison. Le poison, ça c'est Muhammad qui parlait. Et maintenant c'est confirmé ici, que mon aorte a été coupé. C'est Mohamed qui a dit ça. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Le hadith est confirmé là. Maintenant, il commence à poser, est-ce que le poison là, c'était un poison à court terme, à long terme, blablabla, bla, bla, bla, bla, bla, bla puisque vous êtes des menteurs. Hein? Maintenant, vous êtes en train de vous désislamiser et, et je regrette, l'islam est en danger. Si ce sont des gens comme ça qui doivent défendre l'islam, l'islam est en danger. Hein? Ce monsieur ici était chrétien. Et bon, il a dit qu'il était chrétien. Bon, oh, non, non, il, il vient d'une famille chrétienne. Son père était un pasteur. Ha, mais il n'a pas deux ans dans l'islam, il va quitter. Maintenant qu'il fasse attention, puisque les musulmans, si tu quittes l'islam, là où ils sont, dans l'islam où vous tu es, tu entres dans une religion, si tu veux quitter de l'islam, on va te couper la tête. On va te couper la honte. Tu vois la honte là de Mohamed là? Le poison qu'on avait mis, c'est le poison qu'on va mettre pour ce petit s'il ne fait pas attention, je suis dans, puisque moi je vois le danger, il est entouré d'un grand danger, les musulmans l'ont entouré, et il est là, maintenant s'il veut quitter l'islam, qu'il fasse attention, on va l'empoisonner, qu'il puisse fuir cette religion, hein? puisque si, va quitter l'islam dans deux ans, il va quitter, quitter. puisqu'il verra que, tu ne peux plus défendre ça, c'est de la bêtise, s'il débat avec moi, il va quitter l'islam dans deux mois, dans deux mois, si je cause, pas même, pas même débattre, entretien avec lui dans deux mois, il va quitter l'islam. Puisque moi je lui ai, je les ai envoyés plusieurs fois mes messages. Ils ne, ils ne veulent pas euh, me rappeler, ils ne veulent pas me mettre dans un débat. Je suis là en direct. qu'ils puisse venir me débattre. Il va quitter l'islam. Maintenant, suivez la, la question bête que ce monsieur est en train de poser. Il pas Il faut écouter. Tu dis que le prophète est mort du poison. Sous l'effet du poison. Mais il te pose une seule question. Le poison que la dame a mise, c'est un diacre. Quand tu vas répondre, à diable, tu vas voir la suite. Le poison qu'elle a mise, c'est un... un poison à long terme ou bien à court terme C'est une question simple. Je peux dire que ce une question bête. Poison à long terme, à court terme, ça c'est de la bêtise. Puisqu'on ne peut pas inventer on dit qu'il est mort de poison. C'est lui-même qui confirme Mohamed, qui confirme ça. Il ne faut pas faire ça. Et puis, c'était pour confirmer la parole a dit que si c'était un faux messager, il allait mourir, son aorte allait être coupée. La question, c'était si c'est un faux messager, son aorte allait être coupée. C'est ce que a dit le Coran. C'est écrit dans le Coran que si c'est un faux messager, on va lui couper la horde ensuite nous lui aurons tranché la horde Dieu est très terrible comment est-ce que quelqu'un peut dire je vais mourir par la horde blablabla. et puis est, cela est arrivé exactement comme lui-même a dit et comme Dieu ne manque jamais de témoins, Dieu a toujours des témoins sur la terre Dieu ne manque jamais de témoins il a mis des gens comme ces gens ici hein, qui, des juifs, hein, il dit il dit que eh, c'est le moment où il a coupé mon aorte. Ça, c'est la preuve par neuf. C'est la preuve par neuf. Et c'est là que je. c'est le moment où il a coupé mon aorte. Son aorte était coupé. Ça, c'est un indice qui est an Abidaoud. Et même Aisha Saïbou Ari, a confirmé que son aorte, que mon aorte est coupé de ce poison. Comme c'est écrit là, on ne se moque pas de Dieu. Ce que homme aura semé, il va le récolter, hein? Il va le récolter. Il faut aller faire l'aventure en politique, hein? par exemple dans le business ou bien dans des, le sport, tout ça. Mais on, il faut pas se moquer de Dieu. On continue, hein? On continue avec euh, la vidéo. Vous allez voir euh, beaucoup de bêtises. Hein? Le mot qui est utilisé pour parler de la hôte là, c'est alwatin en arabe. al là, c'est ce qu'il a dit, en la langue arabe là, le mot a différents sens en français. Alors que dans le Hadith, le Hadith n'a jamais dit alwatin. Le, le Hadith a utilisé le mot Al-Abuhori. C'est pas la hôte qui est, est là-bas, s'il vous plaît. Donc ne mélangez pas les choses. Ça, ça fait un, Le, le verset du Coran dit quoi Si le prophète était un faux prophète, s'il avait annoncé d'autres paroles que non, ne lui avait pas dit là, c'est lui Allah qui allait le tuer. Est-ce qu'il a dit une femme juive Il n'a pas, pas dit que un poison. Bon, écoutez, est-ce que vous suivez le résumé de ce monsieur ici puisque nous, nous lisons les sites internet de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est le site internet de l'Arabie Saoudite. Vous, vous allez suivre, hein. vous allez suivre quelque chose que je vais vous montrer ici. Suivez, suivez la vidéo. Donc, Allah pour éliminer son prophète a obligé de l'empoisonner. Non, c'est dit n'importe quoi. Maintenant, comment toi, tu peux venir me dire ici qu'un poison qu'il a consommé, il a vécu cinq ans après Qu'est-ce que je disais qu'il a vécu cinq ans après Il a fait toute sa mission, sa mission s'est terminée propre, et puis il est mort. Le jour qu'il devait mourir est arrivé. Alors que Allah, il dit, si c'était un faux prophète là, il n'allait même pas finir sa mission. Il Si il dit une parole que moi, il le pas finir sa mission, il meurt. C'est pas qu'il va finir sa mission, il va finir sa mission, il va convertir tout le monde en islam, et puis il meurt maintenant, tu dis que non, il est mort de poison. Toi, tu peux manger un poison, cest que un qu'un poison, il vit bien à coup et à long. C'est pourtant que c'est court et long. Ce qu'on n'a jamais vu, le poison coulant. Toi, tu manges le poison coulant, qui est spécialement pour toi, pour que tu meures. Et puis, tu vis 5 ans après. En fait, tu dis que c'est le poison Et jusqu'à ce qu'Allah même ça va lui dire aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, religion et j'ai l'islam comme religion pour vous. Pour vous. Et ta mission je est terminée. Je vais vous montrer le mensonge qu'il est en train de dire. Ils disent que Mohamed, lorsqu'il a terminé sa mission, Dieu lui a dit j'ai parachevé votre religion et agréer l'islam, bla bla bla. Hein? Et ils vont même confirmer que c'était ça, le dernier verset que Allah avait donné. Suivez la vidéo, vous allez voir le mensonge de ces, de ces gamins ici. Tu nous dis que c'est le poison qui l'a tué, c'est parce qu'il est faux que Alain l'a tué. Non Allah a même dit que ta mission est terminée. Ta mission est terminée. J'ai comme religion pour vous. Les gens ont compris, Thomas. Non, nous ne pouvons pas entrer dans son essai qu'il va mourir. Vous êtes trop petit, dans pouvez faire des abandonnements. C'est possible. On est en train de faire des abandonnements. Je peux répliquer. C'est lui qui parle maintenant. Si tu ne prends pas le micro, quand on va vous la répliquer. On ne pas pas la même taille, quand on ne va pas la répliquer. Est-ce que vous pas pourquoi euh, parce que euh, le Coran dit dans la sourate, parce que c'est pas en version arabe. On ne parle pas arabe. Non, ce n'est pas grave. Mais bon, quand même, nous avons confiance à celui qui par exemple, dans le Coran de la la tradition du Mauritanien, de Mouma, Mouka, Mouka, au qui a traduit, c'est selon ça, nous ne disons pas selon la langue arabe. Ici aussi, c'est selon ce qui est traduit en français. Donc, je ne sais pas si lui, il est docteur, mais j'ai trompé quelque part dans la tradition. Qu'est-ce que tu veux dire Il a dit quoi Voilà, parce que Akka a dit que ce qui est écrit dans le Coran, qu'avec... Ce qui est dans le hadith, euh, voilà. c'est pas la même chose. Bon, Le mot. La haute. Dans le Coran, c'est la Si c'est de la même chose. Dans le Coran, vous le On pas ce Il y a version qui est faite La On n'attend pas ce qu'il dit. Non, ce n'est pas écrit à dans le Coran. Allons-y. Voilà. Est-ce que vous avez suivi? Le petit ici dit que ce n'est pas écrit à dans le Coran. Attendez, je vais rejouer ça. Bon, puisque il ne faut pas mentir, hein, il ne faut pas mentir au oh, peuple de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de nous voulons montrer à la face du monde que ces gens sont des bandits. Ah, on n'entend pas, on n'entend pas ce qu'il dit. Il y a autre version qui fait sortir la haut On n'entend pas ce qu'il dit. Non, ce n'est pas écrit à haute dans vous, le Coran. Vous avez suivi? Il dit que ce n'est pas écrit à horte dans le Coran. C'est ce qu'il a dit, hein? Ce n'est pas écrit à honte dans le Coran. Attendez, vous, je dois bien rejouer ça pour qu'on ne dise pas qu'on a fabriqué tout ça. Hein? Si, voilà. Non, je, vais, je vais répondre tout de suite qu'on n'est pas à, à, à, à, à, à, à dire beaucoup d'ans. a dit que ce n'est pas écrit à il voilà. a que c'est pas écrit à hôte dans le Coran. Tout le monde voilà. a suivi ça. Attendez, je vais rejouer ça la dernière fois. Non, c'est écrit dans que le Coran. On n'entend pas, pas, dit. pas. On on pas. pas, on pas ce qu'il dit. Il y a autre version qui fait, je le <coughs> On n'entend pas ce, ce qu'il dit. Non, ce n'est pas écrit à autre dans le Coran. Allons-y. Voilà. Y a des ok, on va partir dans le Coran. Vous allez voir que ces messieurs... Bon. Est-ce que ce sont des gens comme ça qui défendent l'islam? Hein? Des gens avec le niveau comme ça, qui vont me la Eh, qu'on a écrit? Il dit que ce n'est pas écrit à dans le Coran. On va dire dans le Coran. J'ai 26 Corans. 20, 26 Corans. De Coran arabe, tout ça. Écoutez, bon, on commence d'abord avec ça. Hein? Ça, c'est le Coran de Rachad Khalifa. Rachad Khalifa. Il y a plusieurs translations. voyez ici. Nous, nous lui aurons tranché quoi? La horde. Un autre vient. Il vient mentir. Révélation, blabla. Bla. La un hein, Deuxième témoin. Et puis, le, il dit honte, Et il complète, il dit que l'artère la, a horte. Puisque l'artère, la, la horte ça fait partie des artères de l'homme. La horte. Et puis on va là. On, on, on, on va là. On va là. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Vous allez voir. <rire> Alléluia. Le, le mot ici, le mot est là. On appelle ça al-watin. Et ils ont traduit, traduit comment? Aort. Ce sont les arabes. Bon, partons même là. Cherchez un autre. Un autre Coran. Là, nous sommes dans Sourate. Là, c'est un autre Coran. Un autre Coran. Vous allez voir que ces gens sont des bandits. Surat 66, verset 46. 69, 46. Surat 69, verset 46. On dit ceci. Ça, c'est en anglais. Hein? Then we would have cut from him the aorta. Cut from the aorta or the aorta. voyez ce mot ici? hein? Al-Watine. Je vais recopier ce mot ici. Hein. Je vais recopier ça et aller mettre ça sur Google. Google va translate. On va partir dans la dans pour voir comment est-ce que euh, ils, ils ont mis dans leur grammaire dans le dictionnaire. Il y a un site internet là où il y a euh, les, les Arabes. Hein. Euh, on a al mahani al Al-Mahani, c'est un grand dictionnaire euh, que le monde, tout le monde voit. voyez ce dictionnaire ici, al mahani Tout le mot le mot arabe sont définis ici. Vous allez voir comment est-ce qu'ils ont, ils ont défini le mot écoutez, écoutez, écoutez. ça, ça, ça, ça c'est le dictionnaire c'est un dictionnaire arabe qui n'a rien à foutre avec ces gens ici. C'est un dictionnaire hein, arabe. On a mis le mot al-watine. Quelle est la, la principation qu'on nous a donnée à Horte? Vous voyez ce mot-là? Aort. Ça, c'est English Arabic Dictionary. Hein? Le mot al c'est Aort. Maintenant, ce garçon-là, il dit qu'il n'y a pas de mot. Il y a... Je vais mettre ça. Attendez que je dois, je dois grandir ça. Vous voyez ça? Il faut que je puisse ça grandir. Puisque nous, nous mettons fin à toute dispute. Vous voyez ce mot-là? Aort. Voyez-vous? Ça, c'est le dictionnaire Almani. Almani. Almani. C'est un dictionnaire arabe. Le meilleur dictionnaire arabe du monde. Almani. Ils ont dit que Al-Watine, ça veut dire honte. On a défini beaucoup de choses là. Si vous partez là, ils ont défini beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est un dictionnaire arabe. Maintenant, ce garçon ici, comment est-ce que vous allez mentir aux gens? C'est pas bien ce que vous faites. Ah. On va partir dans la vidéo pour suivre la vidéo pour voir entendre encore les mensonges de ces petits garçons ici. Ah, ça fait très mal, mais il va quitter, il va quitter puisque ça sert à trop. Hein. On ne peut pas mentir au, au peuple de Dieu, donc indéfiniment. Et puis il va confirmer ici qu'il ne connaît pas l'arabe. Il, il essaye. Ah, si tu ne connais pas l'arabe. Ah, je te conseille d'aller rejouer un tremble un beaucoup arabes, peut-être tu vas apprendre euh, rapidement hein? des bêtises comme ça suivez pourquoi? parce que le mot qu est utilisé, je que est je que est qui est utilisé il te dit que c'est pas à la horte il te dit que c'est pas la horte qui est utilisé que moi je vais te dire pas... et puis il dit que ce n'est pas à la horte il continue à dire des bêtises oui je sais je sais les gens qui ont traduit ça ce sont les arabes il y a d'autres qui ont mis artère artère la honte, aussi, ça fait partie aussi des corps aortiques, des artères de l'homme. Lorsqu'on parle de aortes, la corse aortique, c'est l'artère qui amène le sang, qui pompe le sang du cœur. Il y a plusieurs artères parmi lesquelles il y a aussi la honte. Il ne faut pas se compliquer. Hein? Petit, petit euh, aventurier, suivez. Euh, moi, je je suis pas un arabophone. Je me débrouille seulement un peu. Qu'est-ce qu que je vais te dire? Il dit qu'il n'est pas arabophone. Il se débrouille un tout petit, petit peu. Maintenant, si tu te débrouilles, il ne faut pas commencer à mentir aux gens. Tu dois te taire et apprendre de nous. Nous qui connaissons les langues sémitiques, on va vous enseigner. Tu veux? Jamais dit que ça ne pouvait pas. Le pas, le pas le dit, Déjà même sur le hadith que as donné là, sur le hadith qui t'as donné, si moi j'étais lu ici, t'avais qu'il y a une divergence pourquoi? Parce que le mot qui est utilisé, t'as dit que c'est pas à la Il t'as dit que c'est pas à la haute qui est utilisée. Non, c'est ce que, que, que moi je. Moi je vais te dire. Nous c'est pas l'arabe, c'est français. Oui, je sais je, sais, je sais, je sais. Moi mais je suis pas un arabophobe. Moi je suis pas un arabophone, Je me débrouille seulement un peu. Qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire, frère. Bon, tous ces musulmans qui sont là, tous ceux qui sont assis là, même Oustas Diane. Ils ne connaissent pas l'arabe. Même leurs imams là, en Côte d'Ivoire, ils ne connaissent pas. Ce sont des gens qui répètent, qui récitent, même le Coran. Ils ne savent ni lire ni écrire. Moi, je connais ces gens-là. Ils ne connaissent ni lire ni écrire. Ce sont des comédiens, tous ces gens-là. Maintenant, suivez la comédie qui va continuer. La, quand la comédie continue, ils vont commencer maintenant à mentir. Mais nous sommes là pour les, les plus... Il est faux. Répondez. Non, ce n'est pas du fait. qu'il c'est parce pardon, que ça est déterminé. Est-ce que le Coran dit que non, Mais il allait mourir d'empoisonnement? Non. que s'il avait forgé quelque part contre nous l'aurions La déclaration d'Allah la évangile. Tous tous matins. Écoute. Allah dit, frère. Allah dit, si il avait parles, oui. rire, fait, On allait trancher la haute. non? On est d'accord. c'est si ça dit de base. Oui ou non? On allait le trancher la haute. s'il il avait fait. Si, c'est si. Allah allait lui trancher la hôte très bien, maintenant pourquoi Allah maintenant dit j'ai parachevé pour vous votre religion et j'agrée l'islam comme religion pour vous maintenant pour dire que comment est-ce que Allah va dire ça maintenant le frère là sera très malin, c'est ce que j'aime chez les chrétiens il va lui poser quand est-ce que Allah avait dit ça était-ce avant le poison ou bien après le poison <rire> hey hein les bêtises, suivez maintenant la comédie. Oh, ça veut dire quoi Non, moi ce, ce n'est pas... C'est la question qui t'est pas... posée. À quel moment Allah a dit ça C'est C'est le dernier dans le surat, c'est dans à le courant. À, le courant. à, même le... à quel moment Surat, C'était dans le dernier temps du prophète. Il dit que c'est le dernier temps du prophète, hein le dernier. Hein suivez maintenant. Son dernier pèlerinage. C'est à son dernier pèlerinage, il a reçu. Il dit que c'est le dernier pèlerinage. Suivez sur 5 verset 3. Qu'est-ce que tu sur un 5 verset 3? Il dit de ça? Tu as vu que le silence là? là... là... Attendez, je dois rejouer ça, puisqu'il y a une bonne comédie ici. Une bonne comédie. Ouais. Il est fou. Ouais. Répondez. Non, ça, mais ce n'est pas du fait qu non, pas parce pas que Pourquoi? Parce que le mot qui est utilisé, dit que c'est pas à la haute ouais. Je t'ai dit que ce n'est pas la haute qui est jouée. Non, c'est ce que moi, reste, dit, moi je. Moi, je vais te dire. pas c'est ma française qui Oui, je sais, je sais. Je sais. Ouais. Moi, mais je ne suis pas un arabophone. Ouais. Moi, mais je ne voilà, suis pas un arabophone. Ouais. Je me débrouille ouais. seulement un peu. Qu'est-ce que je vais te dire Je vais te dire, frère, ouais. déjà. Et puis, regardez, supposons qu'il était empoisonné. Supposons qu'il était empoisonné. Est-ce que le fait qu'un prophète soit empoisonné veut dire qu'il est faux Ouais. répondez non ce n'est pas du fait qu'il soit faux est-ce que le Coran a dit que non il allait mourir d'empoisonnement? attends. De les... attends Mais... que s'il si avait forgé quelque part contre Et lui la déclaration la dans la école non ce n'est pas qu'il soit empoisonné qu'il soit faux non non on ne parle pas de ça le problème c'est le verset qui a dit que s'il est un faux on va lui couper la honte c'est ce que dit le Coran. le fait qu'on a coupé ça c'était un faux maintenant ils vont dire que Maintenant, comment est-ce qu'Allah a dit que j'ai parachevé votre religion? suivez? Tout ce matin, écoute, Allah a dit, Allah, mon frère, si Allah il dit S'il avait, avait fait, a fait, on allait trancher la horte, non? On est d'accord, c'est ça du base. Oui ou non? On allait le trancher la horte. Oui. S'il avait fait. Oui. Si c'est si Allah, Allah, Allah il dit Allah allait le trancher. Allah allait lui trancher Allah. la horte. Très bien. Maintenant, pourquoi Allah maintenant dit j'ai parachevé pour vous votre religion et j'agré l'islam comme religion pour vous? Non, tu savais dire quoi? Non, moi, ce, ce n'est pas. C'est la question qui t'est es posée. À quel moment Allah a t dit ça? C'est qui? C'est le dernier dans le courant. Dans, dans le courant. Ah, le à quel surat, moment? Surat. C'était dans la dernière temps du prophète. Son dernier pèlerinage. C'est à son dernier pèlerinage non. il a reçu. C'est pas cinq versets trois. De le dernier pèlerinage, pèlerinage. c'est là qu'il a reçu la sourate là. Maintenant, suivez le mensonge. Suivez maintenant les mensonges l'autre, Dieu va corriger. Il a dit, ce n'est pas surat 5, verset 3. Il va donner surat 43, 43. Suivez. Qu'est-ce que tu dis de ça? Il... Tu as vu que le silence, la, là, la surat 43, verset 43, ben 43, Allah dit, tiens fermement ce qui t'a été révélé, car tu, es sur, le bon droit chemin. Chemin. tu hum. es sur le bon chemin. Et puis il va dire, si, dit... il, il a forgé foi. Bon, il dit que Allah lui a dit, tu es sur le bon chemin, bla bla bla, surat 43. C'est ce qu'il a dit, hein? Surat 43. Dieu, Dieu est venu même confirmer Qu'il est sur le bon chemin Quand est-ce qu'elle avait dit ça Était-ce avant de manger le poison Ou bien après avoir mangé <rire> On va voir Quand est-ce que la sourate là a été révélée hein? Puisque nous nous sommes là Pour administrer une frappe légendaire C'est ce que nous faisons On doit enseigner On doit enseigner à la population Suivez Maintenant le Coran C'est le livre le plus corrompu au monde J'ai toujours dit ça vous voyez comment est-ce qu'ils ont arrangé leur sourate? Hein? Il faut que je puisse agrandir un tout petit peu. Non, non, non, non. Attends, je dois agrandir. Ah, les gens doivent bien voir ça. Les gens doivent lire. Très bien ce que nous allons projeter. Vous voyez, ça c'est l'ordre de, de révélation du Coran. La manière dont les sourates ont été révélées, l'ordre. La première sourate qu'on avait donnée à Mouhamad, c'est la surate 96, al Alaq. La deuxième, c'est surate 68, surate 73. C'est comme ça que les surates sont venues. Hein? Les surates sont venues comme ça. Maintenant, le garçon -là a lu la surate 43-43. La surate 43-43. Nous allons voir quand est-ce que la surate 43 a été donnée. La surate 43, c'est suratul Zulkouf. Suratul Zulkouf, ça a été donné à cette époque ici, 60, au numéro 69, c'était la 63e révélation qu'on a donné ça. Hein? Donc Allah, Allah avait parlé ça. Maintenant, on, on va chercher la sourate 69, là où Allah est en train d'avertir Muhammad que si tu fais ça, tu vas mourir, blablabla. Bla, bla, bla. Ça, ça a été donné en, en quel moment? Ici, Allah a donné la sourate que le monsieur a donnée. La sourate là, si, si tu forges la parole, tu seras tué. Sourate 69 al-Haha a été donnée en 78e position. Voyez-vous? Ce sont des comédiens tous de ces gens ici. Ce sont des comédiens. Même lorsqu'il dit que ce jour ici, euh, c'est le jour où, où par exemple, cette religion est achevée, blablabla, bla, bla, on va voir une comédie, je vais vous montrer. Si, si tu dis ça, donc, si les révélations sont terminées, hein? Sourate al-Maïda. Sourate 5. Ça a été donné en 112e position, 112e. Donc, Allah a terminé la religion ici. Hein. Maintenant, comment est-ce qu'il a terminé Il dit J'ai parachevé votre, votre religion, mais il continue à parler. Il y a la sourate Al-Tawba. Taouba est là, sourate 9, Allah continue à parler. Sourate 110, il continue à parler. C'est pour cela que, si vous partez dans d'autres sourates, on vous dit que ça, ce n'était pas là une sourate il y a d'autres Corans, on a enlevé ça, il y a beaucoup de Corans. Donc, si Allah termine à parler ici, à Maïda, c'était à Medine, Ma, à hein, ici. Si Allah termine, il devrait s'arrêter. Mais comment est-ce qu'il il a, il a ici, parachevé ici, la religion ici Mais il continue à parler là. C'est des aventures qu'ils font. Hein? Donc, nous, nous voyons très bien que la sourate Zoulkrouf, Suratul Zoulkrouf, Zoukouf a été donné en 63 e position. Surat 43. Et la surat 69, là où Allah est en train d'avertir qu'on va lui couper la horde ça a été donné après, en 78. 78. On va rejouer la vidéo pour montrer les mensonges de ces gens ici. On a beaucoup de choses à parler. Ça peut nous faire beaucoup, beaucoup d'épisodes, de vidéos pour voir tout ça. Ah ouais. on, on va voir. On va voir la vidéo ici. Suivez, suivez, suivez, suivez. Oui ou non On <rire> allait le trancher la haute. S'il avait fait. Oui. Si, est... Allah. si Allah Al dit... Allah allait le trancher la Al haute. Mm. Très bien. Maintenant, pourquoi Allah maintenant dit... J'ai parachevé pour vous votre religion et j'agré l'islam comme religion pour vous Non. Ça veut dire quoi Non. Moi, ce, ce n'est pas... C'est la question qui te posée. À quel moment Allah a dit ça c'est c'est le dernier dans le, surat, surat, dans, dans, dans le courant. C'est le dernier à, -à, que... à quel moment Surat, c'était dans le dernier temps du prophète. Son dernier pèlerinage. C'est à son dernier pèlerinage, il a reçu la soirée 5, verset 3. Qu'est-ce que tu dis de ça il... Tu as vu que le silence ah, là. La surat, surat Et surat 43, verset 43. Allah ben dit tiens fermement ce qui t'a été révélé car tu, tu es, es sur, sur le droit chemin, chemin. Tu es sur le bon chemin. Mm -hmm. Et puis il va dire il a forgé tu sais, foi. Forgé... Oh, surat 43. Il faut qu'on puisse montrer ça au peuple, au peuple de Dieu, pour voir que ces gens sont des comédiens. Surat 43-43, on a montré à l'autre des la relations des Surat. Surat 43-43. Surat 43-43. La surat ici a été donnée avant. Tiens fermement à ce qui t'a été révélé car tu es sur le droit chemin. Hein? Surat 43 ici, c'est ce que nous voyons. Surat 43, c'est dès là. Surat 12, le coup. Hein? Maintenant, après, Alors maintenant, Allah vient ici. Surat 69. Il dit que si tu fais des bêtises, on va te couper la horte. Surat 69. C'est après. C'est la euh, 78e surat. Donc, vous voyez que ces gens, ils ne connaissent pas leurs livres, sont des sont des, des enfants. Ils peuvent m'appeler pour débattre en direct ou bien en différé. Moi, je les attends pour faire une frappe légendaire. Je les attends. Attendez que je puisse d'abord envoyer la vidéo ici, poster ça dans plusieurs sites, sites internet. J'ai beaucoup de beaucoup de choses à dire. Uh, on continue avec la vidéo, vous allez voir uh, la déconfiture qui se poursuit, la déislamisation qui continue. Uh, Alléluia, la déislamisation. On va partir là. Uh, on, on, on va aller... J'ai montré quelque chose qui s'était passé ici. Suivez. Il doit se, il doit se purifier parce qu'il est rentré dans une église. Par contre, il peut prier dans une mosquée. Alors que ça, c'est pour te corriger rapidement, pour te dire... Oui, mais je vais répondre à ta problématique. Ce Je dis, mais je sais, mais tu as oui. lu la Torah, la Torah, c'est pour les juifs. C'est oui. pas pour vous, les chrétiens, donc attends. Donc je vais te dire déjà, de base, de base, c'est vraiment un peu prétentieux de, à un chrétien de dire à un musulman qu'il est idolâtre. Non, ça n'existe pas. On ne peut pas être idolâtre. Parce que déjà même la cause de l'envoi du prophète Muhammad, c'est contre l'idolâtrie. Il est venu trouver 365 idoles. Dans la Kaaba, dans la que tu parles de ça, là. Les, les, les Arabes adorent 365 idoles. S'ils voulaient qu'on adore les idoles, qu'est-ce qu'il allait faire Il allait dire continuer dans l'adoration des idoles. Mais il a détruit tous ces 365 idoles et dit adorons un seul Dieu. Donc c'est plus un idolâtre. Il n'y a que toi. Franchement, tu vis par des, des milliers de personnes qui disent que les musulmans adorent la Kaaba. Maintenant, je vais t'expliquer. Comme nous, on est parti au pèlerinage, tu, tu dis que nous on est parti là-bas. Voilà, très bien. Par exemple, moi, j'étais chrétien. Je suis devenu musulman. J'ai devenu musulman pour adorer Dieu. Vrai et puis, sois. il m'a. Oui, je sais que c'est mon choix. Je parle de moi. Je ne dis pas que. Je parle de moi, par exemple. Tu je... je... je... sais très bien que moi, j'ai décidé de devenir musulman. J'ai je... je... J'adorais Dieu. Je, me... je pensais adorer Dieu étant chrétien. Et puis, je deviens musulman. C'est maison, et aller adorer. Minutes, Amen. Toi aussi. Ça dire que j'ai quitté le christianisme. Ou, je... Ou pour vous, j'adorais le véritable Dieu. Je laisse ça. Je m'ai adoré maison. C'est n'est pas sérieux. On est parti à, la... à la Mecque. Frère, la Khabar, on n'adore pas la Khabar. Et c'est écrit dans le Coran. Oui, vas-y. OK. Maintenant, ils, ils parlent qu'ils ne font pas l'idolâtrie, tout ça, tout ça. Mais, mais le premier idolâtre, c'est Mohamed. Hein? Le premier idolâtre, le premier idolâtre, c'est Mohamed. Et puis, <rire> ils sont partis à la Mecque. Faire quoi Ce qu'ils sont partis faire là. Mais c'était des, des divinités païennes que les Koraïches adoraient avant même l'arrivée de Mohamed. Attendez, je vais vous montrer ça. Nous, nous parlons avec des preuves. Nous parlons avec des preuves. Euh, bon, voilà, là, c'est la surate. Euh, attendez, je vais vous montrer la surate là. Surate 53, surate 53, au verset 19. Surate 53, au verset 19, vous allez voir euh, de, de quoi il s'agit ici. Les trois filles d'Allah, Mohamed était parti, il a dit ceci, que vous ensemble des divinités, l'ad et ouza. Ici, on dit à al, al ouza. Là, c'était des idoles, hein, des divinités Alad al ouza. Hein? Ici, on a écrit à al, al ouza, mais ici, dans le Coran qu'on voit qu'on va en Afrique, on a enlevé le mot al. On a écrit l'ad et ouza. Non, non, en arabe, c'est Alad al ouza. C'est écrit là, hein? voyez-vous, le mot est là. Alat al-Uza, voyez-vous. Maintenant, on va voir ce qui s'était passé. Cette divinité, Alat al-Uza. Et le verset suivant, on dit quoi? Ainsi que Manat, la troisième. Et Manat, la troisième. Voyez-vous? La troisième divinité. Maintenant, Muhammad avait adoré ces idoles ici. On va partir. Là, on va partir maintenant. On va. Et je suis en train de courir derrière le temps. Je vais vous montrer ça. Là, c'est le site internet de l'Arabie Saoudite, du Royaume de la Jordanie. Hein. On va partir dans le tafsir. Le tafsir de... On va prendre plusieurs tafsirs. On va prendre la sourate 22, sourate 22 au oh, verset 52. Ça, c'est le tafsir de Ibn Adjar kalani a parlé aussi de ça. Bon, tous ces gens ici. On va partir. On va vous mettre ça en français pour les gens qui ne voient pas bien. On va dire. On va vous lire. On va vous dire. Et nous avons envoyé avant toi aucun messager euh, c'est un prophète qui a reçu l'autre de délivrer un message euh, qui n'a pas reçu l'autre de délivrer blablabla. elle bla, bla. dit, mais que lorsque il a récité l'écriture, Satan a jeté dans sa récitation ce qui n'est pas dans, du, du Coran. Euh, mais que ce qu'il a a été envoyé, le trouvait du plaisir. Blablabla. Bla, bla. Bon, écoutez. Là c'est Muhammad, Muhammad qui était parti et il a adoré les idoles. On dit ceci, le prophète a, lors d'une assemblée des hommes de Kouraïch, en Arabie Saoudite, hein, après avoir récité suivant de la surat Al-Najam, Al-Najam, avez-vous considéré Lat et Uza et Manat la troisième, 53 Il dit, il ajouta ceci à la suite de Satan qui avait jeté sur sa langue des mots sans que le prophète en soit conscient, les mots suivants, que ce sont les grues du haut volant, les har haraniques, et leur intercession était espérée. Et c'est ainsi que les hommes de courage en furent ravis. Voyez-vous. Voyez-vous. Maintenant, ça c'est Jalalayn qui a confirmé que Muhammad a adoré. On va dans un autre tafsir. Allons dans Ibn Abbas, le tafsir de Ibn Abbas. Ah, puisque il faut qu'on nous, nous sommes en train de courir derrière le temps. Hein. Alors, le, nous courons derrière le temps. Le temps, ça c'est Ibn Abbas qui confirme. Nous n'avons jamais envoyé des messages de prophète avant toi au oh Muhammad que le prophète ait récité ou, ou Satan a proposé l'opposition à propos de ce qu'il a récité. Hein. Vous voyez, il, il commence à inventer des histoires. On va maintenant dans un autre tafsir le, le, le Tafsir prenons ceci Asbab Al-Nuzul la raison pour laquelle la Sourade est descendue Asbab Al-Nuzul on va voir, pourquoi est-ce que la sourate ici est descendue pourquoi est-ce que la sourate est descendue nous n'avons jamais envoyé des messagers ou des prophètes avant toi et ils, ont, ils ont écrit ceci on va voir on va voir Alléluia on va voir. Ah, il dit ceci. Le messager d'Allah, Muhammad, qu'Allah béni, le bénisse, c'est le accord de la paix, a récité, il a récité sur At Anajam, et quand il a atteint, avez-vous pensé à al Al-Uzza et Al-Manad, le 3e 53-19 Le diable a mis sur la langue de Muhammad ce qu'il avait secrètement souhaité et espéré, car il dit, ce sont les grues puissantes qui rendu que leur euh, intercession est espérée. Quand les Kouraïchites entendirent cela, ils furent contents. Le messager d'Allah, euh, blablabla, bla, a continué à réciter jusqu'à la fin de la sourate. Puis, Muhammad s'est prosterné. Il s'est prosterné devant ses idoles. Tous les musulmans ont emboîté le pas et se sont prosternés. Et tous les idolâtres qui étaient présents se sont également... Prosterné. Les idolâtres se sont prosternés. Muhammad lui aussi, il s'est prosterné. Tous ceux qui étaient présents, qu'ils soient musulmans ou mécréants, se sont prosternés. Sauf Al-Walid, al, -Walid, al Mugira, et Abu Rouyaya, Saïd Ibn, qui étaient trop avancés en âge. Sauf ces deux gens ne s'étaient pas prosternés. Et ils, ils étaient tués. Après ça, on les avait tués. Ibn Walid al il a été tué tout, tout de suite après. Il était mort. On l'avait tué puisqu'il ne s'était pas prosterné. Mohamed avait adoré les idoles. Il avait adoré les idoles. Et vous voyez même ce soir-là, ce soir Gabriel, que la paix soit sur lui, est allé vers Mohamed euh, et lui a dit Qu'as-tu fait Vous avez récité aux gens ce que je n'ai pas apporté d'Allah. Blablabla. Bla, bla. Donc, Mohamed lui-même a adoré les idoles. C'est écrit là. Qui a, mis, qui a mis ça? Qui a mis ça? Ce sont les, les Arabes eux-mêmes, les musulmans, qui nous ont apporté ça. Que Mohamed a adoré les, les idoles. Hein? Ça, c'est sur... Euh, <rire> bon, ouais, ça, les, les ça c'est le site internet du royaume de la Jordanie. Euh, je n'ai pas assez de temps. Je, je, je cours après le temps. Ah, puisqu'il ne faut pas dépasser une heure. Je n'aime pas dépasser une heure. Ah, on poursuit. On poursuit avec la vidéo. Vous allez voir la comédie qui se poursuit. Ah, ici, mm -hmm. vois-tu celui qui traite de mensonges, et de la répulsion mm -hmm. C'est bien lui qui repousse l'homme. Donc, c'est un, un truc symbolique que toute personne veut toucher de manière symbolique. Ce n'est pas que quand tu touches Pierre. Ça efface tes péchés et tu es dans le paradis. Hein? Non. Comme le prophète a fait Bon, il parle de la pierre noire. Il dit que la pierre noire n'enlève pas les péchés. Hein? Bon, ça, son... là, c'est un garçon qui est entré dans l'islam sans se renseigner. C'est ça le mal. Tu entres dans une religion, tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Hein? Tu parles de la pierre noire, tu dis que ça n'enlève pas les péchés. Hein? Attendez, écoutez ce garçon. Il veut l'aller toucher là. La pierre est symbolique. C'est parce que le prophète a fait ça. Le prophète, a... dans un hadith, le prophète nous dit que cette pierre -là est symbolique. Et tu sais que cette pierre aussi est dans la Bible c'est que la Bible a annoncé cette pierre là. C'est faux, c'est un mensonge. La Bible ne parle pas de cette pierre. Petit connard. On continue. Donc c'est un truc symbolique que toute personne veut toucher de manière symbolique. C'est pas que quand tu touches pierre là, ça efface tes péchés puis tu dans au paradis. Hein. Non. Comme le prophète a fait, il dit que la pierre n'enlève pas les péchés. Hein. On va voir maintenant. C'est que bon, il, il est entré dans l'islam hein, sans connaître l'islam. Il y a des gens là. Donc, s'il entend, Jésus n'est pas Dieu. Ah, il devient musulman. Eh, donc, c'est comme ça qu'il devient musulman. Puisqu'on a dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Hein? Petit connard. Il dit que la pierre n'enlève pas le péché. Hein? C'est ce qu'il a dit. Hein? C'est ce qu'il a dit que la pierre n'enlève pas le péché. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu qu'on qu qu lui a pas dit dans l'islam. Ça, c'est Sounan An-Nasai, numéro 29-19. Il a été rapporté par Abdullah. Ibn Obeid bin Omar, qui homme, a dit Oh, oh Abdurrahman, pourquoi est-ce que je te vois toucher les deux coins Ces deux coins. Il a dit J'ai entendu le messager d'Allah. Là, ce sont les Sahaba de Muhammad, des Arabes de Kouraïch Il dit que toucher, le toucher efface le péché. Et je dis que quiconque fait cette fois le, le tour de la Kaaba est comme libérer un esclave. Là, ils sont en train de parler de toucher la pierre noire, que si tu touches la pierre noire, ça enlève le péché. Là, c'est euh, Sunan An-Nasai. Hein, euh, Attendez, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Je vais vous montrer quelque chose de bien. Ah, ici, Sunan An-Nasai. Ici, on a bien interprété. On a dit que touching, touching them Sin. Touching, touching them, sin. ça enlève le péché si vous touchez les pierres puisqu'il y a ce qu'on appelle la pierre noire et la pierre du Yémen ça, ça se trouve aux deux coins les deux coins de, de la Kaaba hein? ça enlève le péché ça enlève le péché tout ça, ça parle de la pierre noire tout ça, ça parle de la pierre noire voyez-vous Voyez-vous, tout ça, pas, ça parle de la pierre noire. Il y a beaucoup de hadiths. Maintenant, ce garçon, on ne lui a pas dit ça dans l'islam. Et il est entré dans l'islam puisqu'on lui a dit, Jésus n'est pas Dieu. Il dit qu'un autre musulman, j'ai vu, il a lu dans la Bible, on a dit que Jésus a dit que mon père est plus grand que moi, tout ça. Il a dit que Jésus n'est pas Dieu, je deviens musulman. Donc, tu deviens musulman à cause de, de ça. Et, tu es com comédien, vous allez tous quitter l'islam. On continue avec la vidéo, on va voir. Et Le prophète nous, nous a recommandé, il dit vraiment, ça sera une chance pour quelqu'un de, de, de pouvoir toucher cette pierre-là. Parce que c'est une pierre symbolique et qui a une valeur pour nous. C'est pas la pierre on adore. C'est pour te t'expliquer te, te, ça, comme tu n'es pas à la mecque, on n'adore pas la pierre. Celui qui va pour dans le but d'adorer la pierre, est-ce qu'une pierre peut répondre aux prières Non, une pierre ne répond pas aux prières, ça ne parle même pas. Comment on va aller adorer une pierre Il dit qu'une pierre ne parle pas. La pierre ne parle pas, c'est ce qu'il a dit. Hein? Attendez. Il faut y re-bien rejouer. On, on doit être très franc. Suivez. Symbolique, qui a une valeur pour nous. C'est pas la pierre on adore. C'est pour te, pour te, te expliquer ça. Comme tu n'es pas allé à la mec, on adore pas la pierre. Celui qui va pour dans le but d'adorer la pierre, est-ce qu'une pierre peut répondre aux prières Non, une pierre ne répond pas aux prières. Ça ne parle même pas. Comment on va aller adorer une pierre ça, Donc, ce, ce monsieur est devenu musulman sans, sans connaître l'islam. Hein. On va voir, est-ce que nous, la pierre noire va parler Ça peut parler est-ce que la pierre noire de la Kaaba peut parler? Le garçon, il dit, et le garçon ici, il dit qu'une pierre ne parle pas. Mais tu entres dans l'islam sans te renseigner. Tu vas quitter l'islam. On t'a menti. On t'a menti. On va dans un autre hadith. Alléluia. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Alléluia. Là, c'est le hadith de Jami At-Termedi. Jami At-Termedi. Numéro 9, 6. Hein? 1. Ibn Abbas, le cousin de Muhammad, a rapporté. Ibn Abbas, il dit que le messager d'Allah, Mahomet, Muhammad, a dit à propos de la pierre noire, hein, il a juré, il a dit par Allah, il jure, Allah l'a le jour de la résurrection. Hein? Le jour de la résurrection, il va lever la pierre noire avec deux yeux ça aura deux yeux par lesquels elle voit et une langue avec laquelle elle parle. La pierre noire parle, fait quoi? Elle parle. La pierre noire va témoigner même, témoignant à celui qui l'a touché en vérité. Bon, les deux comédiens, ils sont partis à la main et ils disent qu'on n'a on pas touché la pierre, on n'a pas touché, mais vous avez perdu votre temps. Mohamed a dit ceci, hein, si tu touches la pierre noire, si tu l'as touchée, hein, la pierre noire va parler le euh, jour de la résurrection. Ça va plaider pour vous. Ça, c'est un hadith de Jami at turmodé numéro 961, raconté par Ibn Abbas, qui était un Sahaba et puis cousin de Muhammad. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, allez faire l'agriculture. c'est un hadith, et là, c'est un hadith Hassan. Hassan, c'est un hadith authentique. Authentique. Si vous voulez débattre avec nous, venez, on va vous dépiacer des comédiens. Vous êtes des comédiens. Vous avez menti trop le peuple de Dieu. Je suis là, je vous attends. Venez me débattre. Venez me débattre. Vous êtes des comédiens tous. Vous êtes des comédiens. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, allez faire l'agriculture. Hein? On va jouer encore la comédie de ce petit ici. Ce qu'il est en train de raconter pour voir la bêtise.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 ça, c'était pour finir. J'ai dit la dernière phrase et puis je vous... Ok. Bon, c'est un comédien. Tout celui qui veut débattre avec nous, je n'ai pas voulu que ma vidéo puisse dépasser une heure. J'ai des tonnes des hadiths, des tafsir, des versets de Coran. Si je veux vous déverser ça, je peux prendre même une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, juste pour la, une journée. Demain, je prends encore quatre heures. Quatre heures de, de, de séances. Aucun musulman ne peut venir nous défier. Aucun musulman en Afrique ou dans, dans le monde, sur la planète, ne peut venir nous défier. Personne ne peut faire ça. Personne. C'est pour cela qu'ils ont peur de m'affronter dans des débats. Mon numéro est là. Contactez-moi pour venir débattre. Là, c'est la frappe qui continue. Que le Seigneur vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Appelle-moi pour le débat. Shalom.